Et bonjour, bonsoir, ça dépend de regarder la vidéo ça. Et je vous dire c'est toujours un plaisir pour moi pour me ça avec vous tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner à la même sous pour ça et pas oublier activer cinq cloche de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, je vous merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même, qui va fait ça vous faire Parce que vous intelligent vous ne pas la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans détail pour la vidéo aujourd'hui. Sous question quoi de des contrairement avec l'information, c'est vrai la police nationale, là, après l'attaque qui a été commence au mois d'avril et au mois de mai, qui a fait environ et 400 victimes, et la police a commencé à mener une opération et dans la base 400 marozos, il n'y a pas fait l'un. Et les chiens méchants, nous connaissons, g et Alliés, c'est une gang que la police, dans la connivence avec lui, ils ont même mené opération avec eux. Alors, et 400 marozos, de temps en temps, ils ont montré qu'ils ont stoppé les bandits et ils n'ont pas pa dit quantité d'armes qu'ils ont ramassé mais ça n'est pas capable de dire. Contrairement avec ça, tu a pensé côté que 40 marozos pas dans pleine encore, il n'y a pas continuer à opérer mm. ce n'est pas vrai. 400 maroiseaux, pour Pépiti, il y a 152 bases dans zone pleine. Dans quoi des bouquets? Pas quoi des missions Quoi des missions, c'est des mission, de chiens de méchants, mais l'autre zone yu, et dans le cadre des bouquets, les contrôles ne 400 maroons, il y a 150 bases. Et base et eu pour Pipiti, et les gens qui recevent Pipiti comme dans la base, chaque week-end, ils recevent 15 000 gouttes. Et chaque base a pour Pipiti, il y a 15 personnes. Pour Pipiti, il y a des bases qui sont ont été traitées. Donc, on e voit qu'ils sont pleinement gangstérisés. Et pendant la police e a mené l'opération, et zone et aux sociétés là tant qu'aux zones et doudouna et pile en gagner gros bases là ou bien nous avons des plusieurs bases là hmm. et c'est eux-mêmes depuis environ deux week-ends et qui est sorti sous quoi des bouquets ramassés et ils fait fait le samedi passé en haut et il se fait samedi, il y samedi, il a là. c'est kidnapping. Kidnapping, uh -huh. kidnapping. Il a uh -huh. ramassé, il a uh -huh. Et, et puis après ça, il même arrivé, et tomazo Pour aller chef. Chef uh -huh. Et qui donc On dit chef On a jour. Non, que monsieur est toujours tomazo oui Oui, oui, oui. Non. Nossa, l'homme mort sans jour pas quitté Thomas. Mm -hmm. Et n'a pas appelé tout le monde qui a été kidnappé, qui ki n'a même pas 400 et eh bien, on base ils prendre 24 heures ou bien 48 heures avec lui, après ça, on ont le chef là, qui c'est qui c'est qui c'est la mort sans jour. Qui donc, et... 400 maroons ont à opérer dans le coin de bouquet. Mm -hmm. et, Pour pipi, 150 de base, La ont de bases. Il n'y a pas de Il y a Il a pas Il a Il oui fo... pa pa ba, mm -hmm. a pas il y a des moyens pour qu'on ait des capacités pour faire ça. Mm -hmm. Pour plusieurs raisons. Il n'y a pas suffisamment d'équipements. Il n'y a pas d'équipement. Il y a des choses qui ont besoin, qui ne pas capables de dire mm -hmm. à un ami, nous ne pas capables de dire tout. Mais il y a un pile travail qui pour faire beaucoup bon de la police encore pour arriver et démanteler 400 Et le travail, ça n'a pas ou Il y a 400 marozos qui prennent tout le coup de bouquet. y et puis après, so, on so, invite l'homme là, Lorsqu'on invite l'homme pour aller dans Matissan, mm -hmm. et, et puis on gen gagne Genève. Genève là, Genève là qui n'est pas petit. Donc, il faut qu'il y ait un pile d'efforts qui fait. il faut qu'il y ait un pile équipement pour que la police soit capable de river et, rive et améliorer la situation dans le pays. Naturellement, il faut que tout le monde ait le pouvoir dans le pays et pour y même y diminuer flotte machines qui délaye au la sécurité côté qui sous point plus fort policiers qui ont une unité spécialisée dans la police là, ont un détachement avec autorité, mm -hmm. soit autorité dans l'État ou bien des autres mondes tout dans secteur eh, privé qui n'ont rien à ouais avec et eh, eh, l'État qui ça veut dire qui part ou qui font fonctionner dans l'État sans compter tout des gens. Je ne dis pas qu'il qui était dans l'opposition et qui n'a pas le pouvoir, qui a pile de policiers avec eux, y a des gens qui ont un accord coalition qui sont au pouvoir pour plus petit, qui ait six sécurités avec eux, six policiers dans une unité spécialisée. Donc, lorsque tous les policiers qui en détachement avec des gens dans le secteur privé, des gens qui proches pouvoir pouvoir, ça veut dire qu'ils ont Hum, donc en clair, on a du grand policier disponible pour faire et et et la bataille contre la sécurité, bataille exactement hum. mm -hmm. Madame Bonhomme, pour qui ça on oui, nous dit que c'est par exemple on dit que l'on a, par exemple, on dit que c'est déjà, par contre a des monégas, par exemple, mon ministre de la justice, ça y est, on commence pour une toute la barre pour faire qui ça Élevé ou ça Une autorité en l'état, un directeur général un ministre, pour pipi diop, une dizaine avec eux Une dizaine moun. et Et mon dizaine c'est surtout les policiers qui sortit dans une unité spécialisée, qui mm -hmm. ta capable de travailler dans l'intérêt collectivité. Donc, on ne pas dit on pas besoin de sécurité, mais ne pas pour qui ça, on une et ou dit on travail pour la population, on travaille travail pour le pays ou, ou c'est défenseur population et puis pour avoir 6 policiers, 10 mm -hmm. policiers avec vous pour faire qui ça Donc il faut que tu utilises et, et des ressources que la police a gagné, mm -hmm. véhicules, matériel, équipement, mm -hmm. effectif, il faut que vous utilisez au service collectivité, à pas, pour, pour mettre au service mais pas au service individuel Mm -hmm. Et vous dites, ma ojo il y a 152 balles. Pour Pipiti. Pour ça c'est dans le quoi des bouquets. Et nous allons fait alliance avec plusieurs et le. Il y a le Alors, vous connaissez là Ok. GPEP là, il y a. Parti Gabriel dans la Cité Soleil, c'est c'est c'est groupe ça que GNF a attaqué. C'est 10 disons environ presque 500 morts et e, non documenté plus pas cent femmes qui ont avec qui violé. C'est des viols collectifs. Alors quatre 400 marosos, Yogi et Cité Soleil, Ti Gabriel, yo et e, Grand ravine ti Lapli. Et dans le village de Dieu, il y a ISO, et puis il y a Proche tout Bele, mm -hmm. par contre qui est ce qui, mm -hmm. qui est, qui est ce qui chef gang de Bélé, et puis il y a tout Vitelom. Pas songer tout le monde, mais c'est lui-même qui les GPEP. Et puis là, c'est tout l'autre, ça de tant Ezekiel, Alexandre, que la police a arrêté moi, le 24 juin 2000. Le 26 juin 2022, et, et, et puis, ou y et Chrysler, ou y a Craché du que le ministère intérieur été campé, et Barbecue, toute l'autre Cité Soleil, etc. Et, et chez méchant Mais, mm -hmm. G9 gen, bon, sans compter La Saline, et puis, Jérémy, G9, plus de et qui fédéré qui avec le GPEP mais ça pas dit que et Genève est plus exemple qui GPEP n'est pas une mesure pour moi et qu'on est ça en termes d'équipement matériel mais mm -hmm. euh, c'est des gangs qui très puissants ils ont opéré dans tout le pays a, pas seulement dans la zone de tout le bon les déplacés, que c'est GPEP ou bien G9, ils ont toujours une couverture la police. Il des policiers dans des unités spécialisées qui sont gang gangs. Et c'est eux-mêmes qui sont avec les euh, bandits, leur besoin de l'enfer. on a le programme, hein? mm -hmm. ou bien les magis soit dans e, le karongan, okay. nord ouest Ils ont Dans le nord-ouest, ou bien dans la, la grande danse. E, mais eh, ou bien par exemple si on fait eh, pendant l'été, été dans n'importe département qu'on a fait fait on a là dedans et et puis les gens on qui baille sur yo, e, yo, yo. E, mais mm -hmm. eh, yo. yo yo le département yo entre dans san mm -hmm. eh, la sans aucune difficulté pas qu'on gang dans zone métropolitaine qui bagne qui des policiers là dedans et des CPJ et... Yo connaît. Qu'est-ce? Ça dit la police connaît par eh, exemple. Oui, la police connaît. Ça qu'agène liste des policiers qui impliqués ou bien qui impliqués dans dans activité. Oui, la police connaît. Mm -hmm. DCP gigampile là dans qui a poursuivi un qui échappé et inspection générale de la police a toujours dit qu'on est en pile. Ouais. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça fait pour combattre phénomène gangs pendant qu'il faut qu'afin fait la question la douane. La police judiciaire, mais faut il faut qu'ils ont renforce, renforcer l'inspection générale de la police. Pour l'inspection générale, la police est capable sur tout le territoire et pour et, et enquêter dans tout département sur le fonctionnement et comportement policier. Ce n'est pas pour nous garder seulement le comportement, mais fonctionnement, toutes les conditions, le travail, et, etc. Et voilà, c'est la que nous qu pense à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier d'abonner à la chaîne pour vous avez fait ça. Et activer la cloche active de notification pour le recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et pas oublier de la vidéo pour vous capable toujours recommander les vidéos. Merci, nous allons dans la prochaine vidéo. Ciao!